Le nœud à la main est occasionnellement utilisé pour une ligature artérielle. Pour réaliser ce point, vous avez besoin d'un porte-aiguille tenu en 1,4 pouce et annulaire, d'une pince à griffe que vous tiendrez comme un stylo, d'un fil à courbe. aiguille courbe. L'aiguille tenue au tiers de son talon doit former avec le porte-aiguille un angle obtus pour en faciliter l'utilisation.